Et de ce fait, c'est-à-dire que tout ce que je vais abordé au début, et même jusque-là, c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Avec le choix des modules qu'on fait, on peut aborder tous les types de synthèse possibles. Donc euh, voilà, on peut aborder euh, la modulation de fréquence, la modulation d'amplitude, euh, le, le ring mode, c'est-à-dire que si, dans la mesure où euh, tous les signaux sont électroniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audio dans un, dans un modulaire, tout électronique. Donc si je veux commander un VCA avec une sortie d'oscillateur, je peux. Si je mets un VCO, un oscillateur dans le VCA, je vais me retrouver avec des trucs comme ça. Donc je vais venir moduler la sortie à une fréquence audible parce qu'il y a cette espèce de petit bousin et de la même manière si je voulais euh, ça ça va pas marcher il faudrait que je le fasse comme ça que lui je le fasse lui il faudrait que je le fasse là là là et là et de la même manière, si je voulais balancer un autre VCO dans la commande en tension de mon VCO, si j'en ai envie. Faites tout ça pour vous dire qu'on fait beaucoup n'importe quoi, mais qu'on se marre beaucoup. Mais tout est possible, Si un truc qui vous passe par la tête, vous avez envie de l'essayer, vous le faites, ça sort des sons toujours, et c'est assez ludique, et c'est surtout très rigolo. Euh, voilà, l'avenir de tout ça, c'est-à-dire que la plupart de ces modules-là, c'est des trucs qui datent des années 70, qui ont été euh, fabriqués par Hubcla, euh, ou des trucs dans euh, l'école euh, californienne. Il y a de plus en plus, de encore une fois, la miniaturisation de l'électronique, euh, met sur le marché, des modules numériques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous aurez du code, et Ce qui fait que vous arrivez à des, avec des trucs tout petits, qui ont une puissance de fou. Que ce soit des reverbs de dingue ou des trucs euh, complètement barrés. Euh, moi, mes trois préférés, ça va être ceux-là. C'est-à-dire que la synthèse granulaire, c'est des trucs qu'il y avait au GRM euh, il y a 20 ans. Donc c'est des trucs sur des bandes de recherche. Maintenant, vous l'avez dans un module. Donc la synthèse granulaire, c'est quelque chose qui va écouter votre signal, étudier votre signal. Et en fait, vous allez vous il va y avoir une mémoire tampon et en fait, vous allez pouvoir vous balader dans la mémoire de votre son, en direct. -dire que vous, il va y avoir plein d'échantillons et vous allez pouvoir lire les échantillons de manière aléatoire et les remettre à l'endroit, à l'envers, en faire ce que vous voulez, leur faire dire ce que vous voulez. Vous pouvez le pitcher, lui rajouter 12 dB, le, voilà. le tirer vers l'aigu, le grave, les tirer, tout ce que vous voulez. Euh, lecteur de carte SD, la même chose, c'est que vous avez des samples qui vont arriver sur une micro SD, vous le foutez dans votre bousin, vous pouvez lire des sons, les, les réaccorder, les étirer, les mettre à l'envers, à l'endroit, c'est assez fou et c'est assez ludique. Euh, Tableau de je maîtrise moins pour expliquer, c'est compliqué, mais grosso merdo, c'est une simulation de, de propagation du son dans du matériau, tout ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'on va taper une, un tube et en fait, on va imaginer numériquement comment le son va se propager et où est-ce qu'on va le mesurer. Et du coup, on va se retrouver avec des espèces de résonances, d'amortissement, de, de, de, voilà, des sons de cordes, il y a des, des éléments de résonance qui sont mis, hein, qui sont mis en... en en place. Euh, je crois que le premier qui utilisait ça, c'était Xenakis, mais à l'époque, c'était avec des bandes magnétiques, donc c'était dans les années 40 60, ou 40, je ne sais plus. Pareil, c'est des trucs assez fous, qui sont assez géniaux et qui sont un peu sans fin. Euh, je ne peux que vous encourager à aller voir un site qui s'appelle Donc C'est un site euh, gratuit où on peut télécharger un logiciel qui est gratuit, qui est open source, où des gens assez gentils sont allés chercher tous les, le, les synthés numériques, tous les modules numériques, et pas que. Pour les mettre à la disposition du grand public. C'est-à-dire qu'il y a tout dessus. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Les logiciels sont gratuits. Les modules sont gratuits. Si vous l'essayez chez vous, ça marche très très bien. Moi, il y a des, des modules que je peux pas me payer, que je, je, je avec lesquels je m'amuse de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Euh, si jamais, euh, voilà, vous vouliez poursuivre et que vous étiez, euh, voilà, je vous ai transmis le, le virus. Euh, donc il y a une communauté assez large qui, qui sévit autour de tout ça. Il y a un site assez Fabuleux qui s'appelle Modular Grid, en fait où vous trouverez tous les modules existants, mais vraiment tous, ça hein, c'est fou. Euh, Trier par taille, par, euh, par prix, par, vous pouvez tout faire, vous pouvez imaginer votre modulaire, la forme qu'il aura, la taille qui rentre, qui fera, même le prix, ça, on n'aime pas trop cette case-là. Il y a des magasins qui existent euh, en Angleterre, donc des, ils vendent des modules euh, faits, mais ils vendent surtout des modules qui sont à monter, c'est assez ludique et c'est assez cool. Euh, voilà, Thoman en Allemagne aura les modèles de base, les trucs les plus abordables, vous pourrez les trouver en Allemagne. Euh, en Allemagne aussi, il y a Schneider-Lassen qui fera, je ne sais même plus si c'est écrit comme ça, c'est imprononçable, euh, vous trouverez à peu près tous les modules euh, du monde, mais leur site est extrêmement mal fait. Du coup, je préfère Modular Square qui est lui à Paris. Il est très gentil et très réactif, vous pouvez le, le, le, le, le contacter par Facebook, ça marche. Et à Lyon, vous avez Artist Audio, qui est un petit coin modulaire et qui fait euh, qui a beaucoup de synthé. Si vous voulez vous, vous y essayer, vous essayez de. Ils sont tous à des dispo, vous pouvez vous mettre dedans, tout, trifouiller les boutons, ça marche. Euh, avant de vous quitter, je voulais vous passer ça. C'est parti, c'est la grande fête des cadeaux. Vous possédez un gamin âgé de 3 à 5 ans et comme des milliers de parents, vous aspirez à lui proposer des jouets d'éveil qui vont déclencher en lui le divertissement et donc un processus d'épanouissement et d'amusement sans se prendre la tête. Eh bien, c'est exactement ce que nous vous proposons cette année chez les jouets Jean-Michel, avec par exemple l'ensemble des éléments électroniques qui composent le kit chaîne stéréo junior, avec sa référence au dos, hein, on se fout pas de votre gueule. Bon, bah, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le métier une chaîne stéréo de type classique, hein. Sauf que quand le gosse veut la mettre en marche, eh bien, ça ne marche pas. Le gamin, ne pouvant pas alors accéder à son plaisir, va devoir s'amuser à faire de la maintenance pour rétablir le processus électrique. Il dispose pour cela d'un condensateur de Newton, d'une résistance de 750 Hz, attention, ça brûle, et de ce superbe oscilloscope vectoriel de 3000A. Alors évidemment, pour lui apprendre que tout se mérite et qu'on n'a rien sans rien, il va devoir se bouger un peu le cul en faisant des branchements tout seul, parce qu'on peut pas toujours être collé derrière leur dos à ces petits cons. Et donc il le branche sur cette batterie d'une puissance de 640 volts. Ensuite, il prend le circuit imprimé qu'il branche en série avec le voltmètre, sans oublier la connexion fil jaune-fil rouge. Et là, donc, il constate que la musique se met en marche. Euh... Et donc, pour résumer, je n'aurai qu'un seul slogan. Euh... Pour vos courses de Noël, les jouets Jean-Michel, c'est sensationnel. C'était vraiment très intéressant. <rire> voilà, tout ça pour dire que ça ressemblera souvent à ça. Que vous serez tout seul devant votre modulaire, mais au final, c'est quand même assez marrant. Euh, du coup, je vous abandonne ici. N'hésitez euh, pas à aller voir VC Vérac, il euh, y a une session de... qu'on préside à plein avec tous les copains là, euh, qui s'appelle Control Voltage qui a lieu tous les deux mois, euh, c'est dans la cave du Troxon on fait de la musique improvisée tous ensemble. Si vous faites du synthé vous pouvez venir, si vous êtes curieux vous pouvez venir regarder, il n'y a aucun souci. Il y a Julien qui a le stand qui est là, il est où Julien C'est Julien, euh, qui fait des formations euh, validées par l'AFPA, euh, ça s'appelle les Escales c'est bon c'est ça euh, Ça se passe dans les bureaux de Juring Effect, c'est euh, des formations à la synthèse. Si vous voulez, vous y essayer, il n'y a pas de souci. Merci à tous, euh, voilà. merci au Périscope, et puis euh, je suis là si vous avez des questions, et puis il y a les copains qui sont là si vous voulez voir leur synthé et ça va jouer un petit peu tout à l'heure pour vous montrer un peu de quoi c'est capable. Très bonne soirée, merci.